Je suis ravie de vous retrouver sous le soleil de Marseille pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je ne suis pas venue vous faire la pub pour un produit, mais pour rencontrer un collaborateur de Color Food. Salut, Karim, Bonjour. Tu comment connais? ça va Ça va au top. Oh, mais moi, je suis ravie, ce soleil marseillais, ça fait du bien. Hein ça fait plaisir de t'accueillir au sein de la société color. Ouais. Et j'ai t'aimé un petit cadeau. Oh, voilà. c'est gentil. Un petit produit de Fada. Qu'est ce que C'est un mélange de fruits secs pour te donner un peu de vitamines après ah, ce. J'en ai bien besoin, je après me suis dit, ce, ce matin, c'est toi qui fabrique ça C'est ça, tout à fait. C'est coloré C'est Color. Et t'en es fada Très fada même. Tu es responsable de la préparation de commandes. Donc là on est côté expédition. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la fin du processus, les produits sont en partance. Voilà, là c'est vraiment la fin du produit, la cheminement chez les clients directement. Bon ça y est, on s'est équipé. Bienvenue, tu es dans l'entrepôt expédition. Donc tu vois qu'il y a wow. tout, tout le le vertige C'est hein. énorme. Là. <rire> Alors, c'est quoi ta journée type, euh, Karim Une journée type, c'est une journée préparation, expédition. Là, tu as plusieurs commandes. Elles sont identifiées pour plusieurs clients. On a du Carrefour, on a un peu de tout, on a du Leclerc. Donc, c'est des palettes qui sont prêtes à partir. Ton camion est déjà là. Il y a un chauffeur qui attend Il euh... y a le chauffeur qui est là, qui va être accueilli. On va lui expliquer exactement le nombre de palettes qu'il a ramassées aujourd'hui. On va lui faire montrer le chargement. On va s'occuper du chargement. Donc, on va scanner les palettes. D'accord. Pour faire un document. Il ah, ne faut pas te tromper, dis donc. Ah, non, non, là, il euh, faut être vraiment carré dans ce qu'on fait. Donc il y a un bandouro de transport qui sera, je t'invite à le faire. Ah bah oui, D'accord. Tu, vraiment... tu me mets la pression là, j'espère que je vais y arriver. <rire> qui est-ce qui a contrôlé cette palette alors c'est toi C'est moi. Donc il ah, faut savoir que toutes les palettes qui sont mises sur le quai, elles sont mises sur le quai par le chef de, par le chef de quai, le chef de quai c'est Karim. Elles sont comptées par les préparateurs, elles sont recomptées par moi derrière et derrière elle... elle atterrit sur le quai prêt à être expédiée. Et comme tu es très fort, il n'y a jamais d'erreur. Jamais. <rire> et après le quatrième contrôle, c'est avant le chargement. Donc, on va scanner la palette, D'accord. on va déclarer la palette dans tel camion. On va créer un bordereau de chargement pour être sûr que dans tel camion, il est parti de telle palette. Bon, bah scanner, moi, ça m'éclate, vas-y. Donc, <rire> tu as ce petit scan qui est là. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je me fais disputer ou pas Non, <rire> on prend bien en compte que la palette a été enregistrée. D'accord. On colle la petite étiquette du fameux... D'accord, donc ça, c'est toute la palette, tout est filmé. Okay. Tout est filmé, prêt pr pr pr à partir. Ok, Et tu dois faire ça tout le long sur toutes les palettes. D'accord. Donc je te laisse faire. Donc il faut déjà que je trouve le code barre. Nickel. Ça fait combien de temps que tu es chez Color Food Ça va faire quand même 21 ans. 21 ans. 21, oh 21 ans. Waouh, wow, ouais. bravo voilà. Et tu as commencé en tant que chef de quai, non Non, non, non. J'ai commencé, j'ai euh, fait un stage de troisième à Color. Donc euh, j'étais mal intentionnaire. Ce qui m'a plu, c'est qu'on m'a pris pour un job d'été. Donc c'est plus le job d'été où j'ai découvert le métier de, de, de la logistique et de tout ce qui est fabrication agroalimentaire, donc ça m'a plu. Et Ce qui est beau dans ce, dans ce métier, c'est qu'on travaille aussi pour un aliment qui est très bon pour la santé. Et le matin, on se lève et voilà, on travaille pour un produit C, on fait de belles choses. Pour moi ce qui me plaît, c'est l'ambiance quais, l'ambiance, ça, ça bouge, C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, ça, ça change tous les jours. C'est un poste où je me régale, je m'éclate le plus. Aujourd'hui, j'ai un savoir-faire qu'on m'a appris, je le remets aux jeunes, donc c'est vraiment, c'est que du plaisir. Ah ça y est, il charge nos commandes. Vite, donc, on va prendre du retard. Donc on va prendre du retard, on va vite <rire> accélérer. Il va nous attendre, le chauffeur-livreur. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce job Faut avoir envie de, de, de, de travailler dans ce qu'on fait. Il Faut être bien réveillé le matin. Faut bien être réveillé le matin. <rire> Et après, moi je pense que ça peut plus que Mais On arrive au bout, là. Ça va pouvoir partir en chargement. Karim, est-ce que j'ai bien bossé Bravo. Tu as fait typiquement le travail des chefs de quai. Donc bravo à toi. man, Pas 6, on est à Marseille quand même. Les deux. Colorta, ça tombe bien. Moi et mon équipe, on a été gagnants ce week-end d'une sortie avec Color. Donc c'était le jeu Colorta. Et je suis vainqueur de cette équipe et je suis fier de, de montrer mon trophée. J'étais ravi de découvrir ton job aujourd'hui Karim. Ça a été un plaisir. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Il n'y a pas de problème. Et non. sachez que Color Food recrute. Si vous avez envie de bosser avec Karim et toute son équipe dans une entreprise familiale, et bien postulez. Bien bon bah Karim, moi je te dis à bientôt. À en bientôt. attendant, je continue mon tour de France de l'agroalimentaire. Et je vais voir si les produits qu'on a mis en camion arrivent à bon port. Merci à toi. À bientôt à bientôt